Salut c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui eh on est donc dans l'épisode consacré eh bien, à les indispensables qu'il faut absolument prévoir pour sa location en compte durée. Donc ça tombe très bien puisque là je viens de terminer l'aménagement d'un appartement qui est destiné à faire la location en compte durée. Dans cet épisode, eh bien, on va voir justement tous les indispensables absolument qu'il faut prévoir pour faire en sorte que la location en compte durée soit eh bien, un succès et qu'elle puisse correspondre aux attentes de tes voyageurs. Comme tu le sais juste avant, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Dans cet épisode et eh bien on va faire le tour et je vais te présenter un petit peu tout ce que j'ai pu mettre en place pour ma location courte durée. Donc on va commencer tout de suite par la cuisine. Donc la cuisine ce qui est important aujourd'hui pour tes voyageurs et eh bien c'est qu'ils aient de quoi cuisiner. Donc, la base, la, le minimum à mon sens c'est vraiment donc tout ce qui est euh, l'huile tout simplement tout ce qui est poivre et tout ce qui est sel, tout ça est un indispensable, puisque quand les personnes vont arriver dans leur logement, elles vont vouloir cuisiner et donc elles auront besoin de tout ça. Ensuite bien évidemment, tout ce qui est lié à, donc au, pour se laver les mains, bien évidemment, tout ce qui est lié aussi pour euh, tout ce qui est lié aussi bien pardon, pour nettoyer la, les ustensiles de cuisine, bien évidemment, donc ça c'est vraiment à prévoir, puis la petite éponge, mais ça je ne t'apprends rien. Bien entendu prévoir aussi les petits chiffons de cuisine, hein, c'est évident. Et encore là on n'a mis qu'un mais on mettra certainement un deuxième puisqu'on en mettra un pour les mains et un pour tout ce qui est euh, quand on est donc, donc la vaisselle. On continue toujours dans la cuisine. Donc là euh, on va s'attarder peut-être un petit peu plus longtemps. Donc on a prévu tout ce qui est verre à vin bien évidemment. Euh, ici normalement, alors ce qu'on a prévu mais ce n'est pas forcément indispensable, c'est une petite carafe à eau hein, avec un filtre. Voilà. Donc ça c'est pas forcément indispensable mais ça peut être bien pratique pour les voyageurs. Ensuite donc on, a, on va passer ici, donc là on a euh, machine à café. Donc là très clairement si tu veux t'approcher un petit peu. Donc à la machine à café, et eh bien euh, aujourd'hui il faut vraiment partir sur des machines à café à dosettes. Donc on est passé sur une Dolce Gusto mais bien évidemment euh, vous pouvez aussi partir sur des Senseo ou autre type de machine. Euh, donc pourquoi tout simplement parce que c'est des dosettes qui sont euh, tout simplement eh bien, euh, privatives, hein, on n'a pas... Euh partage pas le café avec d'autres, surtout par les périodes de Covid, etc, tout ce qu'on a connu. Pour ça, ils ont leur petite dosette, on prévoit 3-4 d'avance. Tu prévois quand même un petit peu de café en dosette comme ça, pour les personnes qui n'aimeraient pas ce principe-là, ou dans le cas où la machine à café, par exemple, ne fonctionnerait pas, ce qui peut arriver. Tu prévois du thé, bien évidemment, et on a prévu aussi du sucre, qui doit être normalement ici, si je le trouve. Voilà, donc tout ça, c'est indispensable. Aujourd'hui, tu as vraiment besoin de ça. Après, tu tous les équipements donc bah, tout à tout ce qui est toaster, pour le pain grillé, pour la bouilloire bien évidemment là on a pris un four, enfin on a pris un micro-ondes four bien qu'on avait déjà un four de prévu mais je te recommande parce qu'aujourd'hui ça ne coûte pas excessivement cher et gros avantage c'est que quand tu fais four, bah, tu as un produit deux en un ensuite par rapport aux accessoires ici donc là bah, bien entendu tout prévoir euh, absolument absolument tout hein, donc euh, les différents couteaux euh, les économes euh, ouverture donc du, des bouteilles à des bouteilles à vin tout ce qui est aussi euh, donc euh, tout ce qui est canette etc bien évidemment après on a tout ce qui est euh, bah, pour cuisiner donc. voilà là je t'apprends rien il hein. faut pas hésiter à forcer hein. euh, même là nous je pense qu'on forcera on rajoutera une petite casserole plus petite on va forcer parce qu'il faut vraiment mettre le paquet aujourd'hui on a on n'a plus le choix euh, il faut vraiment euh, voilà. Et là, ici, c'est pareil, ne pas lésiner. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as, si par exemple, tu accueilles 6 euh, voyageurs, euh, eh bien, euh, pas hésiter, par exemple, à mettre 8 euh, assiettes, 8 verres, etc. Pourquoi Parce que peut-être qu'il y aura des verres qui seront cassés. Ou peut-être que tout simplement, il y aura euh, des personnes supplémentaires qui vont venir, mais si on n'est pas là pour faire des fêtes, bien évidemment. Mais je trouve ça dommage de prévoir pile poil le nombre, surtout que parfois, il est imprévu, et euh, il suffit qu'il y ait un verre qui est cassé, est, ou deux. Mais ça veut dire qu'il va manquer tout simplement du matériel on va passer ensuite donc dans les chambres donc là il ne va pas y avoir alors voici on va quand même s'attarder à des petites choses sympa toujours prévoir une penderie hein, c'est indispensable donc là, ici on a mis une toute petite penderie euh, parce qu'on n'avait pas trop de place ici pour faire autrement euh, penderie donc pour mettre tout simplement donc là on va les mettre d'ailleurs tiens hop ça sera fait voilà donc là, du coup, tu peux mettre tes chemises, tes vestes, etc., tu peux mettre tes chaussures, tu peux mettre aussi des chemises, enfin, tout ce que tu souhaites, tout simplement, ici. Très important, et j'en ai parlé plein de fois, c'est le matelas. Okay le matelas, euh, vraiment prévoir un matelas confortable, euh, à mémoire de forme. Je te mettrai, bien entendu, tout ce que je te dis là, et notamment les matelas, etc., je te mettrai dans la partie description, tu verras dans la partie vidéo, dans la partie description de la vidéo, tu verras des liens justement pour accéder à tout ce que je t'explique ici. Ce qui permettra d'y retrouver et éviter de chercher, notamment le matelas. Moi, je sais que j'ai tout le temps des bons avis voyageurs grâce à ça. Beaucoup de personnes qui me disent « j'ai passé une bonne nuit ». Et quand on sait que dans un logement, on passe quand même 50% du temps, voire même plus, 70-80% qu'on est dans le logement uniquement pour dormir, puisque encore une fois, les voyageurs vont travailler toute la journée. On a beaucoup de voyageurs. Et la nuit ils vont surtout profiter de la, de la chambre En fait, surtout c'est pour ça que la chambre c'est super important parce que c'est lieu où on va passer le plus de temps donc bien entendu je te parle pas de l'atmosphère le rendre la, la, la chambre chaleureuse comme là tu peux voir hein, si tu balayes un petit peu de la caméra voilà euh, on verra donc euh, le côté chaleureux bien évidemment mettre aussi tout ce qui est euh, petit cadre de photos etc sachant qu'aujourd'hui c'est pareil je te mettrai des petits liens pour comment récupérer des designs plutôt sympas. Euh, donc les liens après bien entendu tout ce qui est cadre ça t'en trouve un peu partout euh, moi je les ai acheté chez But, notamment ça m'a coûté je crois 5-6 euros le cadre ce qui est vraiment pas cher euh, voilà donc l'idée c'est vraiment de rendre la chambre la plus accueillante possible toujours par rapport au lit et je reviens là dessus bien prévoir toujours euh, donc deux euh, oreillers par personne plus ce petit coussin hein, c'est vraiment les standards d'ailleurs même Airbnb te recommande ces standards là très important euh, puisque des personnes qui ont besoin moi le premier Typiquement quand je me déplace et que je vois qu'un seul coussin, ça, ça, je ne vais pas passer une bonne nuit. C'est très clair, j'ai toujours besoin de, enfin, de deux oreillers. Et les petits coussins pour le petit côté déco, mais ça peut encore une fois servir aussi éventuellement à tes voyageurs. Là ici ce qui vient c'est que c'est des petits coussins qu'on peut retirer tout simplement et on peut nettoyer cette partie là. Donc pas de souci de ce côté là. Bien entendu prévoir les séries de toilettes, donc là on a mis que deux grandes séries de toilettes. Mais euh, on aurait pu pousser un petit peu plus et mettre deux grandes et éventuellement deux petites pour les cheveux. Moi j'en ai pas, je suis pas concerné, mais pour surtout vous mesdames, c'est à mon sens super important. Ensuite, euh, par rapport au chauffage, par rapport au chauffage, euh, moi ici j'ai mis en place des radiateurs connectés. Donc, ils sont connectés, euh, tout simplement. Donc, euh, donc là, ils sont éteints, bien évidemment. Mais ils sont connectés, sinon en Wi-Fi. Ok. Donc, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est d'acheter. Ça coûte pas excessivement cher, mais c'est d'acheter des radiateurs électriques qui soient. Si possible connecté, c'est à dire que bah, tout simplement avec ton téléphone, avec une application, on est capable de piloter la température dans le logement parce que sinon tu vas te retrouver avec des factures qui vont juste être énormes, des dépassements de factures euh, et à chaque fois c'est enfin, un gros problème pour le cash flow. Donc, ça, ça à mon sens, c'est la limite. Euh, si tu veux vraiment faire des économies, vraiment euh, penche-toi là-dessus parce que c'est au moins 50 euros par mois minimum, voire même plus que tu vas économiser rien qu'en changeant ce type en mettant des radiateurs de dernière génération déjà premièrement, notamment qui s'adaptent aussi aux ouvertures de fenêtres. Que quand on fait s'ouvre automatiquement, lui, il se ralentit. Mais là, on va plus loin puisque là, il est connecté avec une application. D'accord Donc ça, renseigne-toi. T'en trouves dans les grandes surfaces, je te mettrai aussi des liens euh, sur notamment Amazon, etc., etc. Sur les produits que je recommande pour justement eh bien, avoir les produits connectés. Voilà, on a fait à peu près le tour. J'aime bien rajouter aussi euh, des lampadaires, c'est important pour la décoration mais aussi pour euh, donner un côté chaleureux. Et puis, bien évidemment, je pense à la petite lampe de chevet. Et ce que je te conseille, c'est de plus en plus maintenant mettre des petites lampes de chevet qui ont des ports USB. Hein, tout simplement parce qu'aujourd'hui, bah, on se connecte beaucoup avec l'USB pour recharger nos téléphones. Donc, à mon sens, c'est important de prévoir tout ça. Voilà, on va retourner dans la pièce principale. Voilà, donc dans l'autre chambre, je vais pas travailler parce c'est à peu près la même chose. On va partir maintenant dans le salon. Donc dans le salon, eh bien, euh, rien de spécial, hein, si ce n'est euh, bah, bien prévoir une télé plutôt grand format. Tout simplement parce que plus ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher. Mais par contre, pour le perçu client, quand il arrive dans le logement, qui voit une télé grand format, juste, ça crée un effet euh, vraiment euh, bah, très intéressant. Bien entendu, prévoir la boxe avec les différentes chaînes, etc. etc. Alors la question qu'on pose souvent, c'est est-ce que tu mets Netflix Est-ce que tu mets Amazon Prime Est-ce que tu mets Disney Channel, etc. Oui, euh, Netflix, oui, franchement, ça vaut vraiment le coup. Tu peux recadrer un petit peu la caméra, voilà. Euh, du coup, Netflix, effectivement, euh, à mon sens, ça peut vraiment valoir le coup. Euh, Amazon Prime, éventuellement aussi, ça peut être intéressant. Euh, voilà on a terminé. Donc l'internet oui très important, prévoir un accès euh, donc, à la, en fibre, tout simplement parce que euh, aujourd'hui, et Airbnb euh, aujourd enfin, va de plus en plus demander à ce que les, les logements soient équipés euh, d'internet euh, avec la fibre en haut débit. Tout simplement parce que. Ils ont signé un partenariat avec une, une, une startup américaine où ils vont détecter le, la qualité de la, donc de la connexion et ça sera clairement affiché sur l'annonce. Et donc, du coup, bah, tu doutes bien qu'aujourd'hui, vu que les déplacements sont beaucoup professionnels et en plus de ça, les voyageurs restent de plus en plus longtemps, bah, ils veulent des logements qui aient une très bonne connexion Internet pour favoriser notamment le télétravail, tout ce qui est accès Zoom euh, ou par exemple des gens qui se connectent en liaison sécurisée avec SSH, etc. Euh, voilà, toujours prévoir une pendule, c'est bête à dire, mais c'est important euh, d'avoir l'heure euh, toujours disponible euh, dans le logement. Euh, bien prévoir une pendule, pour moi, ça me paraît, euh, ça me paraît important. Bien évidemment, euh, donc, euh, tout ce qui est euh, euh, bien réfrigérateur. Donc là, tu vois, c'est un réfrigérateur qui a dû me coûter, je crois, 300 euros, grande grand taille, avec ton congélo, etc. Donc euh, vraiment l'idéal. Euh, Pareil, prévoir aussi les stocks portes. Sachant qu'aujourd'hui, on peut avoir des stop portes euh, comme ça, hein, pas besoin de les fixer dans le sol. Donc, ça, c'est pratique parce que voilà, il suffit de les placer et tout simplement, ça évite que ça vienne cogner dans les, euh, dans les meubles. Alors, ça permet de protéger. Euh, parce que dis-toi bien que dans ton appartement, il y a beaucoup de passages, donc les murs vont certainement être à, avec, les, avec les bagages vont être, vont, être, vont, être, vont être abîmés forcément avec le temps. Donc, prévoir aussi ça dans tes, dans tes, dans tes, dans tes dépenses, toujours se dire que. Ce que tu gagnes, on met un petit peu de côté parce qu'il y aura très certainement à un, moment donné, un petit coup de peinture à remettre Une fois par an, ou une fois tous les deux ans, tous les trois ans, un petit coup de peinture sur bah, forcément les lieux où ils vont passer avec, leur, avec leur, leur bagage Je pense par exemple aux portes, ils vont très certainement passer, ça va se prendre dans la porte et donc la porte va être au bout d'un moment abîmée Mais ça, ça fait partie du quotidien et tu ne peux pas réclamer la caution à ton voyageur parce qu'il s'est passé ça Mais ça arrivera, c'est évident Allez on continue Là, ici, donc on a prévu un sèche-linge, donc là, ce n'est pas le meilleur des endroits, je ne vais pas te mentir, mais on n'a pas d'autre place, donc on l'a mis ici. On a prévu le, le, la table de travail, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, c'est important. Donc, encore une fois, les voyageurs qui restent longtemps ou les professionnels ont besoin de se mettre à un endroit voilà, pour bosser. Donc là, c'est le lieu qui s'est prêté bien, mais ça va peut-être un autre endroit, mais prévoir la petite table de travail, c'est important. Prévoir aussi, bien évidemment, euh, donc, de quoi repasser avec la table à repasser, donc la table repassée était dans une autre chambre mais on a bien la table à repasser, donc ça c'est prévu aussi. Quand on rentre dans le logement, et eh bien on a de quoi poser nos affaires, c'est à dire qu'on rentre dans le logement, bah, effectivement on va poser notre bouson, on va peut-être poser nos chaussures, euh, peut-être même que je vais mettre un petit meuble spécialement pour les chaussures, peut-être même pourquoi pas des petits chaussons aussi, pour que les personnes vraiment se sentent bien et leur faire comprendre qu'ici on rentre pas avec ces chaussures toutes dégueulasses et qu'on en fout partout et ça c'est juste pas possible. Euh, voilà donc euh, Rien à signaler Bien entendu toujours laisser euh, L'aspirateur sur place Pour que les voyageurs puissent de mêmes donner un petit coup S'ils ont besoin On arrive sur la dernière, la dernière pièce mais donc être la salle de bain Donc la salle de bain même si on n'y passe pas très, Trop de temps euh, Le fait est que c'est important Surtout pour les femmes c'est très important la salle de bain Donc une salle de bain propre bien évidemment Qui sent bon donc tu vois on a mis bah voilà, on a mis un diffuseur d'odeur, de, de, de, de, voilà, tu ne vas pas forcément le sentir, c'est évident, mais dis-toi bien qu'il faut que ça sente bon, donc là ça sent bon, très clairement, le petit shampoing, le savon, ça tu sais ou euh, aussi des petits cotons-tiges, bien évidemment. On a prévu, et c'est super important, enfin, j'espère que c'est bien là, si c'est pas là, voilà, si c'est là, eh bien c'est bien entendu le sèche-cheveux, indispensable, indispensable, aussi, de plus en plus, je recommande vraiment d'avoir le sèche serviette Ça, c'est un vrai luxe. Enfin, c'est un vrai luxe. Aujourd'hui, ça devient vraiment quelque chose d'essentiel. Petit sèche serviette bien évidemment. La douche, là, rien de particulier. Alors, tu vois, ce qu'on a oublié de mettre, c'est les petits tapis au sol. Normalement, on va mettre des petits tapis ici. Donc là, va... c'est une chose qu'il faut qu'on rajoute. Et puis, bien entendu, la machine à laver que je recommande fortement, euh, tout simplement parce que ça favorise les réservations plutôt de moyenne durée, voire longue durée. Prends-toi tous ces équipements prévus parce que là pour le coup, t'es comme à la maison quoi. Tout est prévu, tout est là, euh, et voilà tout simplement. Puis, bah, le lieu faut qu'il soit sympa, accueillant, et, euh, et je pense que c'est le cas ici, dans ce logement. Donc Voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'était donc un épisode qui était consacré eh bien, à la mise en place de ta location courte durée. Quels sont les indispensables qu'il faut absolument prévoir dans ta location courte durée On a terminé. Je t'invite à consulter eh bien, les autres vidéos que je t'ai prévues justement sur eh bien, les... tout ce qui est important pour faire en sorte que ta location courte durée soit un véritable succès. On a terminé. N'hésite pas à liker cette vidéo. N'hésite pas aussi eh bien, à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. On a terminé et si tu, si tu me suis, tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. J'ai souhaité une excellente journée et je te dis à très bientôt.